L'anglais aujourd'hui est, est plus qu'important, l'anglais occupe aujourd'hui une place de choix. D'abord, un dit-on dit que l'inculte du siècle, c'est celui qui ne comprend pas l'anglais, ni l'informatique. Parce qu'avec ça, on peut traverser tout le monde. L'anglais aujourd'hui s'impose, parce que nous formons, on a beau former, des cadres qui n'arrivent pas à traverser la frontière de l'OME. Ils sont brillants, ils sont, ils sont de toutes les brillances escomptées, de tous les talents, mais... Juste à l'intérieur du pays ou à, ou à la limite au Togo, au Niger, quand ils doivent traverser le Ghana, ils sont comme euh, quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Et c'est euh, tout raison de tout cela qu'il a été décidé par le retail de notre pays que l'anglais soit fait avant la thèse et le master. Il faut aussi souligner que j'ai lu dans l'un des journaux de l'université il y a environ 8 ans ou 10 ans là-bas, nous avons un professeur de renom, je préfère taire son nom, qui, une fois voyagé sur la Chine, il, pas, il ne comprend pas l'anglais mais au Bénin ici, quand on appelle son nom ça inspire respect il était en Chine et puis euh, il n'a pas été assisté d'un interprète et il a eu les indications de là où il doit aller et une fois dans le hall, il devait appuyer sur l'ascenseur qui l'amènerait au cinquième étage et tout était écrit en chinois et en anglais donc ne comprenant aucune des deux langues il appuie sur cinquième étage, a, et le truc là mais dans le sous-sol où il a passé une demi-journée c'est par chance que après boulot, l'un d'entre eux voulait monter et puis il a dû sortir avec eux et arriver au elle a écrit un article dans lequel elle a insisté que l'anglais soit mis, mis plutôt en première position. Ensuite de ça, il y a, j'ai assisté aussi à un événement pour une fille qui a été majeure jusqu'à à finir ses études il y a une étudiante de la place qui m'a sonné disant bon, vous êtes enseignant d'université nous voulons d'un étudiant de tel domaine qui soit bilingue et qui, rend, qui, qui, qui puisse rendre meilleur d'elle même à la matière bon, on a proposé une soeur une fille enfin, une étudiante qui s'en sort mieux de mon, en français mais pas en anglais mais elle a été major elle a fait le stage pendant trois mois où elle est bien payée mais vers le moment elle doit entrer dans un contrat et on a vu qu'elle n'a pas été à la hauteur de point de vue en anglais linguistique et donc, ils ont été obligés de se lancer encore. Et puis, on a fini par trouver une autre euh, étudiante qui a directement pris fonction sans stage. Donc, c'est comme si l'autre a, a fait le stage pour préparer son poste à, à elle. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Sans aucun stage, elle a fait le premier mois avec un contrat direct qui fait presque le triple, pour si ne pas dire quatre fois ce que l'autre a pris. Donc, elle a été à la hauteur en français, mais en anglais, ça ne passe pas. Aujourd'hui, sans l'anglais, on est un peu, un peu comme euh, des paysans partout on est.